Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule vidéo numéro 175. Aujourd'hui, on rouvre un paquet. J'ai reçu un autre cadeau. Euh, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi. On nous sent ensemble. J'ai pris un peu d'avance. Bientôt 4000 abonnés. Vraiment hâte. Euh Merci. Vraiment d'avoir 4000 abonnés, grâce à vous. C'est vraiment bien scellé. Ça sent un petit peu le cannabis. Bon signe. Dans le sens qu'il sent fort. Attendez deux minutes, là, il faut que, que je comprenne le contenant. Là. Oh, oh, oh, oh. Petite enveloppe. Oh, oh, oh, oh. Échantillon de Tokyo Smoke compagnie de la SQDC, je ne sais pas qui, qui m'a envoyé ça par exemple, il n'y a pas de message, bon, bon, on va faire la vidéo tout de suite, euh, si on va là, sur le, signe, le site de la SQDC, le GO de Tokyo Smoke, on va voir ça, on va voir ça, on va écrire GO, Parfait, c'est un produit euh, Indica, non, Sativa, entre 17 et 27. Ici, on a 20, 20% de THC, c'est le fun. Le Apple Pie, le Apple Pie, la tarte aux pommes, la variété à l'intérieur de ça. Alright, euh, si tu vois la vidéo dans les commentaires, euh, celui qui m'a envoyé ce cadeau-là, là, ben... Euh, euh, dis que c'est toi parce que j'ai perdu le fil un peu là, sur Instagram. Désolé. Les cocottes sont denses, euh, bien compactes. Comme quelle compagnie 48 Nord. On sait que 48 Nord, là, 2 de leurs trois cannabis. Les cocottes sont dures, compactes, compacts. Comme toujours, j'ai ma loupe. Beaucoup de trichomes, un peu trop sec. Encore une fois, c'est peut-être le contenant, là, puis euh, l'emballage qui fait en sorte que l'humidité n'a euh, pas été conservée. C'est pas vraiment la faute à Tokyo Smoke. Tokyo Smoke, c'est un produit quand même très dispendieux. Là, 36 et 10 sous. Là. Euh, vite comme ça, là, 36 et 10 sous, sans le fumer, seulement la regarder. Ça se démarque pas. Euh, pour ce qui est de l'odeur... Il n'y a pas un goût de pomme là, qui me rentre dans le nez. Euh... C'est canopy, C'est canopy, Il y a toujours un petit peu de cariophyllène là-dedans. On regarde des terpènes ici. Là. Terpinolène. Je ne connais pas beaucoup ça. Limonène. Pinène. myrcène, Et puis la selle qui est au milieu. là, euh, Cariophyllène. Euh, la spécialité de canopy On va les grainer, peut-être euh, voir une petite odeur de pomme. On sait que des fois, on est capable de détecter l'arôme la, euh, du bleuet dans le blueberry. J'avais essayé une variété de l'Ontario qui goûtait le bleuet. Euh, on sait qu'avec le Tangerine Dream, on, on sent très bien l'agrume, l'orange facilement. Euh, mais là, ici, la pomme, Apple Pie, je J'imagine qu'il faudrait que ça goûte le fruit euh, dans les arômes ici. Merci. Merci. Ils m'écrivent fruité et sucré. Mais c'est pas... Euh, c'est pas du étoile polaire CBD, là. Euh, super sucré, là. Non, non, non. C'est vraiment léger, cariophilant. Merci pour le cadeau, hein. Merci vraiment pour le cadeau. J'aurais aimé ça que ça goûte. Plus de la pomme. Je ne me rappelle plus des cocottes. Euh, ah oui, les cocottes, j'en ai encore du Rise. Ils n'étaient pas comme ça. Des cocottes un peu différentes de ce qu'on connaît de Tweed. c'est n'est pas du Tweed, c'est du Tokyo Smoke. Mais euh, j'aurais jamais pensé que ça s'arrêtait ça du Tokyo Smoke. c'est pas les cocottes de Tokyo Smoke. Euh, Tokyo Smoke, j'ai essayé deux variétés. Euh, le Rise, hein, le fameux Blue Dream. Et puis une autre variété que Jean m'avait donnée, euh, celle l'échantillon avec euh, CBD. Hein, on sait que Tokyo Smoke ont leurs produits CBD. Il faudrait que j'aille voir là. Euh, Tokyo Smoke. OK, en tout cas, c'est un peu trop loin, là. On égrène ça. Je vais mettre le, le restant de côté. Merci. Je me rappelle qu'il quelqu'un qui m'avait dit là, qu'il m'enverrait le, le go dans de euh, Tokyo Smoke, mais je ne me rappelle plus c'est qui. Donc, s'il te plaît, reviens pour que je puisse te remercier. All right. Le cannabis et des trichomes... Euh, Qualité régulière, là, mais ça, ça sert à rien de payer 36$ pour un cannabis comme ça. Il y a beaucoup de cannabis à 30$. Vous allez sauver un 6$. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cannabis qui, qui font la job, qui sont comme ça. exo sont améliorés. Euh, le Purple Berry à 19$, euh, comme on dit, ça fait la job. Mais ça aussi, ça fait la job. Ça se démarque pas. Ça se démarque pas. Euh, je ne commencerai pas à regarder la cocotte pendant 5 minutes. Comme avec Grill, qui est pourtant seulement 1,50$ de plus. Mais complètement différent de Tokyo Smoke. Euh, je regarde plus le, le, mes produits de San Rafael avec ma loupe. Euh, je, je regarde les couleurs. Je, je prends plus de temps. C'est cher, Canopy. C'est cher. C'est cher. faut qu'il paye Snoop Dogg. Faut Il faut qu'il paye... Euh, euh, le gars avec euh, Outstood, le gars de, du film Panample Express. Euh, faut qu'il paye Drake. Hein? Drake, c'est associé avec, Canopy. Drake s'en vient avec son, sa brand. ou ça se paye, ça, là. là. All right, all right, on va essayer ça. 20%, 20%, un set va. Go! Au moins, le nom n'y aura pas. Go, hein? c'est énergétique. ça s'y va. Mais pour ce qui est de l'arôme, euh, léger cariophilène. Là, il est... Il est slack, mon joint. Il est trop lousse. On va essayer de remplir, là. C'est pourri, c'est pourri ce que je fais là, je suis en train de ramper le joint même, c'est complètement pourri, man. OK. Pour un gars qui a de l'expérience comme moi. All Je vais dire bonjour aux, aux boys de la Gaspésie. Vous allez avoir une SQDC qui va ouvrir bientôt. Il y a un gars qui voulait je descendre en Gaspésie. Mais gros, je peux pas descendre dans en Gaspésie. Euh, ce n'est pas évident là, pour Winman. Je travaille beaucoup, tout ça. Je te dis un bon bonjour. All right. Je vais dire salut aussi à Tristan. Tristan là qui, euh, qui aime beaucoup Winman ces temps-ci. Mais salut mon Tristan. All right. Merci à l'abonné Mystère qui m'a donné ce cadeau-là. Il faut mon briquet, mon lighter. All right, SQDC, Tokyo Smoke, le go. J'aurais aimé ça qui goûte la pomme. Ah! J'ai déjà goûté la pomme dans un cannabis de l'Ontario que je m'avais donné. Je ne l'avais pas détecté sur le champ. Euh, C'est en lisant la description qui disait qu'il goûte la pomme. Là, J'ai prêté attention à ça j'avais été capable de détecter un petit goût de pomme. Mais là, ici, pourtant, Tokyo Smoke, Apple Pie. La cocotte est différente de ce qu'on connaît. Elle n'a pas le même look. Euh, cocotte un peu différente, pas le même look. Mais le petit goût All Alright, on essaye ça. Mais je pense vraiment pas que je vais te le recommander. Euh, 36 dollars, 7 va. Tu sais très bien ce que je vais te dire. Aurora Blue Dream. Ok, il casse-toi même pas la tête. Bah bon, c'est ça. Ça se démarre pas bien bien. Hey, je vais dire, euh, une de mes meilleures variétés de la SQDC. Oui, il y a le Pink Couch de Saint-Raphaël. Oui, le Purps, de Grill. Mais un de mes top 5... Euh, un de mes top 5, je te le dis, là, je capote dessus. Le Hawaii Heartbreak de Riff, incroyable, petit goût de Gazi euh, 2790 il est online. Vraiment incroyable ce produit-là pour le goût, là, le Hawaii Heartbreak, vraiment incroyable, vraiment très bon. Pas impressionné, pas impressionné, pas impressionné du tout par le goût. Pas impressionné. Man! Écoute, je sais pas quest ce que tu vas choisir toi quand tu vas aller à la SQDC, mais. Il commence à avoir pas mal de variétés. À 36$, man! Euh... Oui, il y a quelqu'un de Froyd qui me dit Ah oh, essayez, il est bon! Des, quand tu vois des 46$ à Broken Coast, des 37 et 50$ Grill, une chance qu'il y a du monde qui dise Ouais c'est bon, c'est une coche de plus. C'est une coche de plus. Mais man, euh, Tokyo Smoke, c'est pas une coche de plus. C'est pas une coche de plus. J'ai fait fumer du Rise à mon chum. Euh, euh, Eric. Et puis. Il aime beaucoup, beaucoup. La ronde du Rise. Je pense pas qu'il va payer 36$ pour du Rise. Même s'il aime la ronde. on sait jamais, on sait jamais. Les goûts sont tous dans la nature. Mais. Euh, Tu sais, vu que le, cariofilin, le cariofilin, il est tellement léger ça un petit goût de sucré avec ça Je pense pas Je pense vraiment que c'est le là Léger, léger Il est pas, il est pas bon man La qualité est correcte J'essaie de sauver Tokyo Smoke Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est trop cher hein? Trop cher C'est pas quoi te dire Ça se démarre pas Je laisse là-dessus donne un pouce Et puis euh, J'attends le facteur Tchau.